On va le faire à tout le monde. Alors, Jean-Michel Apathy... Euh... À Cannes, pour la cérémonie de clôture, la grande question, c'est est-ce que Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, vont se rencontrer Elles ne se sont jamais rencontrées. Mais elles non, ont non. participé toutes les deux à la cérémonie de clôture, mais elles ne se sont jamais croisées vraiment. Alors, il en est de même au Parti Socialiste entre Martine Aubry et Ségolène Royal depuis des mois et des mois. Et ce soir, et ce, ce soir, on normalement, on va avoir l'image du meeting qui se tient à Rézé. Donc Martine Aubry était à, sur le plateau hier soir. C'est Jolinen, l'allemand, l'Allemagne qui a <rire> la parole en ce moment. Et normalement, dans quelques instants, on aura euh, l'image. Et on devrait voir Martine Aubry et Ségolène Royal enfin réunis dans une même réunion du même parti, le leur. Alors. C'est à la fois important, hein, le fait qu'elle se retrouve à raser en Loire-Atlantique, parce que le Parti Socialiste est tout de même le grand parti de la gauche, celui qui aspire le plus légitimement à l'alternance pour l'instant, ça changera peut-être, mais enfin, c'est un peu comme Walmart, pour l'instant c'est le Parti Socialiste qui domine le marché, et donc c'est important que tous les dirigeants du Parti Socialiste dans une campagne électorale se retrouvent pour amener à eux le plus d'électeurs possible. Puis en même temps, c'est grotesque, parce que elles sont dans le même parti, on se demande bien ce qui peut les diviser à ce point pour que on ne les ait pas vus sur une estrade depuis... Des mois et des mois. Ce sont des sont... images d'archives. Oh, hein. hein. Les deux ne se sont pas montrées publiquement depuis le congrès de Reims du mois de novembre. Hein. Faut-il qu'il y ait de, de la haine entre elles Alors la réunion de ce soir, elle a été organisée évidemment selon des codes diplomatiques très précis. Le premier secrétariat de Martine Aubry, des collaborateurs, ont communiqué à Ségolène Royal un programme qu'elle a accepté. Rendez-vous à 19h tout à l'heure à Rezé, donc il y a une demi-heure. Euh, Martine Aubry était déjà train sur la est place. À je ne sais pas. pas non, non, je crois qu'elle venait, que qu venait en voiture de Poitiers, Ségolène Royal. Et donc Ségolène Royal a prévu d'être à 19h, non pas là où se déroule le meeting, mais sur le lieu du meeting. Elle a demandé à pouvoir faire aux organisateurs une entrée discrète. Et les deux responsables socialistes, Martine Aubry et Ségolène Royal, avaient prévu de se retrouver ensemble dans une salle, mais pas en tête à tête donc avant le meeting, pas en tête à tête parce que visiblement elles sont incapables d'être en tête à tête elles ont soit trop de choses à se dire soit, soit pas, soit pas assez <rire> voilà, Donc euh, du coup il y a des collaborateurs avec chacune c'est un peu les délégations Mao-Nixon cette histoire, il faut vraiment euh, tout est très, très préparé, alors le qui fait qu'il est qu Mao les... et qui est Nixon Je ne sais pas, chacun choisit et le fait qu'il y ait des collaborateurs évidemment fait que demain on aura tout dans la presse, c'est à dire qu'elles se voient mais elles ne peuvent pas se dire des choses sérieuses parce que, parce que ça sera su aussitôt donc euh, tout de même c'est une façon curieuse de faire de la politique il était prévu selon un timing très précis digne de la SNCF qu'elle rentre dans la salle de meeting à 19h30 il est 32 il est 32, ouais. hein, presque 33 donc bon, déjà trois minutes de retard, retard. c'est la guerre les, des nerfs quoi. les photographes et oui. Les caméramans avaient reçu pour consulter. Pour consigne. les observateurs politiques. Ah, c'est quand même très curieux, quand même. Hein. Mais ah, la politique, c'est de la mise en scène vous en avez faite. Oui, aussi non, mais c'est sûr que c'est pas. Avec Daniel Kondemnitz, vous avez vrai... fait regarder la chanson que vous avez faite. La vraie question, c'est bah, effectivement, en fait. qu'est-ce qui est intéressant dans la politique Est-ce que c'est ça tout. ou est-ce que c'est du débat tout Moi, est je trouve qu'on est à un moment où on est en train de faire des élections européennes. Oui, mais tout est Et ce est qui est dommage, c'est qu'effectivement, on passe plus de temps à discuter ce genre de situation que des projets de fonds. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Parce que pourquoi les gens ne vont pas voter Je ne pas dire ça. Je suis un petit peu obligé parce que c'est vrai que le temps passait. Oui, vous savez quoi Si le Parti Socialiste avait été ordonné, s'il avait eu un chef capable de régler les querelles, la question... on ne s'emmerderait pas avec ça. Ah, mais oui, mais moi voilà. je trouve que je... Et c'est la faute ça du Parti Socialiste. Mais ça, c'est pas voilà. mon problème. Et ça. Ben, le Parti Socialiste est On parle du chiffre, ça. on parle du chiffre. Non, on s'est rassemblé. Vous auriez pu faire le même cinéma. Mais... Pourquoi ils sont rassemblés Pourquoi ils s'embrassent là Pourquoi ils s'embrassent pas mais, Non, mais ça y pas y pas n'a pas beaucoup d'intérêt, en y fait. Y Moi, je trouve que ça pas très chiffre, rigolo. Chez vous aussi, il y en a... Ah ouais. Vous êtes à la, on la va conjonction... Vous venir ce soir avec nous à montrer. Vous eh ben êtes... On va faire du super cinéma, au Zénith. Vous êtes à, à la conjonction de gens y a trois Il faut venir au Zénith, le 3. Le 3, on ouais. fait un super meeting au Zénith, le soir. Mais c'est pareil Les partout. Mais là, on va faire la mise en scène. Mais nous, on fait avec ce que vous nous offrez. Eh — ben Écoutez, si on mais alors, vous, vous n'aurez pu parler de nous, alors. Si — On, on l'a fait. fait. C'est parce, parce que c'est totalement déréglé. — Hier, Martine Aubry a, a parlé ça. de son programme assez longuement. Donc ce mmh, soir, effectivement, ça fera l'une des journaux de demain. C'est ce qui se déroule en ce moment à Rezé. Et, Et c'est ce pas qu nous qui l'avons inventé. <rire> — Ce qui est amusant <rire> C'est que Ségolène Royal et Martine Aubry vont faire chacune un discours. Il est prévu que Ségolène Royal parle à partir de 20h15, une demi-heure, et Martine Aubry, une demi-heure après, à partir de 20h45. Les thèmes de ces deux discours, on les connaît, ça va être évidemment l'Europe et, euh, et Sarkozy. Attention, ils ah, arrive. Il le, il le il suspense est à un peu bon. Oh on attend plus que ça. C'est comme voilà, Et voilà, C'est Et voilà. The show must go on. Eh bien, ils sont venus, ils sont tous là il la maman Il y en a deux Attends, ouais. ouais. Est-ce qu'il y a l'entrée Le ouais. Qui est avec vous sans son ciré Qui qu'il y a un ciel Patrick Maréchal, le président du Conseil Général de la Loi. D'accord. Appendie... Voilà. Et... Alors là, on voilà, sort passé, hein. bon. Mais, voyez, Moi, je trouve que c'est intéressant, parce que ça, c'est pas les médias qui font ça. C'est les politiques qui se mettent en scène. Et nous, on raconte ce que font les politiques. Et si les politiques font n'importe quoi, s'ils sont à côté de la campagne, c'est leur problème. C'est eux qui sont médiocres. Et on ne peut pas dire que ce sont les médias qui font ça. Comprenez Les médias, ils ne font rien. Ils photographient. Et si la médiocrité, elle est là-bas, eh on raconte la médiocrité. Puis le jour où il parlera du fond, on parlera du fond. Merci beaucoup Jean-Michel. Oh, ouais, Et nous allons passer, ouais, on aura l'image, le moment venu. Comme le dit Jean-Michel, c'est pas nous qui la fabriquons. Voici le petit journal actuel.